Le quatrième et dernier chapitre, on est vraiment sur le chapitre de la rencontre physique euh, en elle-même et comment l'aborder en confiance parce que j'ai tout à fait conscience que c'est un moment potentiellement de stress où on va se mettre beaucoup de pression, où on va mettre aussi énormément d'attentes et du coup ça fait qu'on redoute finalement, on en a envie de ce moment-là mais finalement on le redoute euh, beaucoup et... Qu'est-ce qui arrive à cause de tout ça bah, C'est que souvent, on ne va pas le vivre ce moment. On va complètement passer à côté, on ne va même pas pouvoir en profiter parce qu'on va être tellement tellement dans ce stress, cette pression, cette volonté de plaire, cette volonté que l'autre nous plaise, etc., etc. que du coup, on passe complètement à côté. Et moi, déjà, mon premier message, ça va être de vous dire « pas de panique <rire> et venez comme vous êtes, ou presque ». Alors, du coup, je vais vous donner quelques conseils pour prendre tout ça avec sérénité, le plus de sérénité possible, des conseils anti-stress, et on va booster un petit peu votre confiance en vous pour arriver au moment de, de la rencontre. Alors, conseil numéro un, euh, et, et surtout euh, écueil numéro un, c'est qu'avoir trop d'attentes par rapport à la rencontre, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et très souvent, on met beaucoup, beaucoup trop d'attentes par rapport à cette, à cette rencontre. Et on met souvent deux types d'attentes. Premier type d'attente, c'est les attentes sur l'autre. Euh, on a, c'est ce que je vous ai dit, euh, beaucoup fantasmé, beaucoup idéalisé l'autre. On a projeté surtout notre idéal sur l'autre. Et du coup, petit à petit, on s'est détourné de la réalité. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Quand on va être au moment de la rencontre, on va comparer la réalité face à nous et tout ce qu'on a idéalisé avant. Donc le premier message, c'est vraiment de ne pas avoir d'attente sur l'autre. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à l'autre. Il n'y a aucun enjeu parce que l'enjeu, il est beaucoup plus global. Notre enjeu, c'est au bout du compte rencontrer l'amour, mais ce n'est pas de rencontrer l'amour avec cette personne-là en particulier. Donc on déstresse, c'est absolument pas grave que cette personne nous plaise ou pas. C'est pas la fin du monde. La deuxième chose, c'est les attentes sur la relation. Et ça, c'est aussi problématique parce que euh, très souvent, on n'a même pas encore rencontré la personne qu'on veut déjà être en couple avec elle. Non, vous voyez bien qu'en soi, dit comme ça, <rire> ça sonne un petit peu faux à vos oreilles et que ce n'est pas possible comme ça. Donc, on doit aussi se laisser l'opportunité de ressentir si la personne nous plaît, si on se sent bien en sa compagnie, etc., etc. Et après, petit à petit, décider si on a envie d'aller plus loin euh, dans, la, dans la relation. Donc, il n'y a pas d'attente à avoir. Par rapport à la relation, la seule chose, c'est de profiter du moment. Et le seul choix qu'on aura à faire, c'est à l'issue de cette rencontre, de se dire, eh ben, est-ce que cette rencontre m'a donné envie de quoi D'une prochaine fois, mais pas m'a donné envie d'être en couple. Okay Donc, mon premier conseil, c'est vraiment de baisser les attentes, de revenir à une réalité sans pression par rapport à euh, cette fameuse première rencontre, parce qu'en soit, il n'y a pas d'enjeu à cette première rencontre. Donc le conseil numéro 2, bah, je vais reprendre cette formulation justement, euh, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc prenez vraiment cette rencontre comme un moment de partage et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue euh, de, de cette rencontre, qu'il y ait une suite ou qu'il n'y ait pas de suite, Dites-vous que normalement, dans 90% des cas, vous allez quand même passer un bon moment. Donc profitez de ce moment, c'est chouette de passer un bon moment. Potentiellement, vous allez vous marrer. Potentiellement, vous allez passer un moment avec quelqu'un d'intéressant. Vous aurez des discussions riches, etc. Pourquoi ne pas vivre ce moment en pensant à la suite Non. On pense à ce moment, on le vit pleinement, et on verra bien ce qui s'ensuit. Euh, un moment, un super moment passé avec quelqu'un, même si on n'a pas l'attirance voulue, etc., bah, c'est toujours un, un super moment qu'on aura passé dans sa vie. Donc, euh, c'est déjà complètement euh, complètement gagnant. Euh, deuxième chose, euh, je vous le disais un petit peu, mais je vais insister dessus, c'est il euh, n'y a pas de gravité. Si la personne ne vous plaît pas, c'est pas que c'est fini, vous n'allez rencontrer personne, etc. Au contraire c'est en explorant, en explorant aussi vos ressentis de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît moins, de ce que vous avez envie de ressentir, etc., que vous allez vous rapprocher de la rencontre qui fera tilt. C'est pas en vous accrochant à tout prix à une rencontre qui n'a pas fait tilt euh, que vous allez vous en rapprocher. C'est simplement d'être très très cohérent par rapport à ce que vous avez ressenti, ce que vous allez en faire, euh, et du coup, bah, c'est en affinant tout ça que sur les prochaines rencontres vous augmentez vos chances vraiment petit à petit de, de trouver la, la bonne rencontre. Si la personne vous plaît, et c'est ce que je vous souhaite, euh, ne n'y voyez pas non plus un énorme enjeu. Euh, la personne vous a plu, certes, mais vous ne la connaissez pas encore très bien. Donc, le seul enjeu, c'est de se dire, bah, je vais apprendre à la connaître un peu plus. c'est pas de se dire, oh là là, euh, mon Dieu, panique à bord, elle me plaît, il faut que je lui plaise, il faut, faut faire ci ou faut faire ça pour ne pas la faire fuir, etc. Non, step by step. Okay euh, conseil numéro 3. Donc, vivez pleinement ce moment, c'est-à-dire ressentez tout ce qui se passe en vous, tous vos sens en éveil, voyez ce que ça donne, etc. Ne donnez pas suite par défaut quand je dis ne donnez pas suite par défaut c'est vraiment pas se dire ah, tiens euh, euh, j'ai peur de jamais rencontrer quelqu'un donc je vais jeter mon dévolu sur cette personne même si finalement j'ai pas ressenti grand chose non, ça on oublie, je vous promets que si vous prenez les choses comme ça, vous allez ressentir quelque chose pour une personne euh, mais du coup ne vous acharnez pas sur quelqu'un, euh, soit vous n'aurez pas ressenti ou soit l'autre n'aura pas ressenti et soyez surtout honnête et bienveillant si vous ne souhaitez pas poursuivre, encore une fois dites-le, ne dites pas oui pour dire non après, ne dites pas oui pour le bloquer ou le ghoster après. Soyez dans l'humain, c'est vraiment important, et, et pensez à vous, comment vous ressentiriez les choses dans l'autre sens. Conseil numéro 4, euh, faites simple et naturel. Concernant le look, euh, c'est vraiment important de ne pas vous déguiser en quelqu'un d'autre. Donc, propre, <rire> évidemment, apprêtez-vous, mais apprêtez-vous en vous, pas en quelqu'un de différent, et, et petit à petit, la personne, si vous la revoyez, hop, elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout votre look habituel et que vous ne ressemblez pas à ça. Concernant le lieu, c'est pareil, j'en ai un petit peu parlé. Euh, le lieu, faites le lien avec des choses que vous avez partagées, mais ce qui est vraiment surtout important, ce n'est pas vraiment tel ou tel lieu, c'est l'expérience que vous allez vivre avec la personne. Et une bonne expérience, ça peut vraiment se vivre n'importe où. Alors, je vais passer du coup à vos questions sur la, la partie rencontre. Alors, comment rencontrer la personne avec qui on parle avec le Covid oui, bah oui c'est tout à fait, évidemment, une question d'actualité. C'est vraiment, euh, je trouve, important euh, de cela poser. C'est un élément à prendre en compte dans le cadre de la rencontre. Moi, ma réponse, ça serait quoi Ça serait de trouver un bon équilibre entre faire preuve de précaution et en même temps vivre hein, ce qu'on a à vivre. Alors, et c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit d'être de dans une rencontre amoureuse, c'est-à-dire on ne va pas rencontrer tous azimuts, on va faire un choix. On va rencontrer moins rencontrer mieux, on va être dans une sorte de, de slow dating et de quality dating. Je ne sais pas si le terme existe, mais voilà, <rire> c'est fait. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, important. Évidemment, euh, quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est un peu plus simple parce que du coup, je préconise les rencontres en extérieur. Mais voilà. pour peu qu'il ne pleuve pas, même quand il fait un peu frais on peut quand même aller se balader je trouve qu'il y a quelque chose d'assez romantique et, et euh, finalement cette situation du Covid nous redonne le goût à la balade, à découvrir des choses à être en extérieur, etc. et je trouve que ça peut être un, une bonne façon de, de rencontrer si on a pris l'option de l'intérieur, pourquoi pas bah, là pareil, faites preuve de bon sens, euh, c'est-à-dire euh, on ne va pas se coller euh, mais on va vivre le moment donc à une distance euh, raisonnable je dirais alors, quid des rapprochements Évidemment, en période de Covid, on ne va pas se dire bonjour en faisant la bise, tout le monde le sait, c'est ok, on peut même se marrer avec ça. Et, et voilà, on peut même dire, voilà, ce pas le cœur qui manque, mais, mais voilà, on ne on, on se, se fait pas de bisous. Et puis, euh, et puis finalement dans, dans cette fameuse slow dating quelque part, bah, le rapprochement physique même si on en a envie, potentiellement on ne le fera pas la première fois, on va apprendre de connaître un petit peu plus la, la personne, du coup l'envie va encore augmenter, ce que je trouve pas mal finalement, euh, et du coup le rapprochement bah, voilà, on, on le vivra à un, à un autre moment. Euh, petit à petit, euh, quand on aura appris à connaître la personne et potentiellement, quand on lui aura aussi demandé, n'hésitez pas à le faire, même avant la première rencontre, si ça vous tient à cœur, comment cette personne-là vit le Covid, les précautions qu'il prend, etc. Et si on a un peu de stress par rapport à ça, on a le droit de le dire. On peut te dire, voilà, j'appréhende un petit peu, etc. Parce qu'on dévoile quelque chose de soi. Et ça, c'est toujours quelque chose qui va toucher l'autre. Ok Alors, quand on rencontre une fille, comment ne pas être focalisé sur être en couple, mais d'abord sur être ami Alors euh, c'est intéressant comme question parce que là souvent on se trompe, c'est-à-dire que ma réponse ça va être ni être focalisé sur être en couple ni être focalisé sur être ami. pas sur être en couple, pourquoi bah, parce que vous ne connaissez pas la personne et donc vous ne pouvez pas avoir envie d'être en couple avec elle donc laissez-vous l'occasion de la rencontrer de la connaître, etc Voilà. on est juste sur une rencontre, une découverte pas être ami non plus parce que là c'est vraiment une erreur de penser qu'en prenant la posture du bon pote ou de la bonne pote on va finalement se familiariser et après, la, la, la, la relation pourra tourner à autre chose. Souvent, quand on tient cette posture, ça ne tourne pas à autre chose parce qu'il nous manque du coup euh, un élément essentiel qui est l'élément de la séduction. Mine de rien, vous êtes dans une démarche de séduction. Et euh, quand on fait ami à ami, on n'est pas dans cette démarche-là et du coup, ça ne nous positionne pas euh, dans le bon sens. Enfin, comment gérer avec bienveillance en se respectant, en respectant l'autre, plusieurs rencontres découvertes Alors, ok, il y a deux façons de prendre cette question. La première façon, c'est de se dire, euh, j'ai besoin de rencontrer plusieurs fois la personne avant d'aller sur une étape euh, de rapprochement, par exemple. Alors, si la question est celle-ci, effectivement, il bah, n'y a pas de souci mais communiquez. Dites à la personne que vous avez envie de prendre votre temps, de la découvrir, de la revoir dans un autre contexte, etc. C'est tout à fait euh, OK. C'est important de le communiquer parce que des personnes, et surtout des personnes qui n'auraient pas beaucoup confiance en elles, vont penser que c'est parce que vous ne vous intéressez pas à, à lui euh, que vous faites ça. Au contraire c'est parce que vous vous y intéressez. Quelque part, vous êtes en train de dire « je vais te revoir, et te revoir, et te revoir ». Donc ça, c'est une marque d'intérêt, mais c'est important de bien communiquer là-dessus. Si la question était « est-ce que c'est respectueux, est-ce que c'est OK de rencontrer plusieurs personnes euh, ?» ou de chatter avec plusieurs personnes en parallèle, ma réponse est que c'est tout à fait légitime tant que vous n'avez pas encore ressenti l'envie, et l'envie réciproque, de vous lancer dans une relation. Tant qu'on en est dans l'exploration, etc., je ne vois pas où est le problème. Où il y aura un problème, c'est si vous communiquez le contraire. Communiquer le contraire, ça veut dire quoi Ça veut dire, oh là là, il n'y a que toi, euh, je veux être avec toi, etc. Et que par ailleurs, vous allez chatter à 10 personnes et que vous allez rencontrer 10 personnes. Là, c'est pas très honnête. Mais si vous êtes dans cette démarche euh, très explicite de, voilà, on apprend à se connaître pour voir si vraiment on est sur le même chemin, là, pour moi, il n'y a pas de mal à aller prendre un verre ou aller se balader avec euh, un homme ou une femme. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a à retenir euh, sur, euh, justement, l'étape de la rencontre la première chose, focalisez-vous sur le moment et pas sur la suite. Ça vous fera baisser la pression et potentiellement, il n'y aura pas de suite. Donc, autant se focaliser sur la bonne chose. Deuxième chose, ne changez rien à vos habitudes. Ne vous transformez pas, ne vous déguisez pas, ne commencez pas à vous inventer quelque chose qui vous plairait alors que ça ne vous plaît pas. Restez dans votre univers, proposez votre univers à l'autre personne. Troisième chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas d'enjeu sur une rencontre spécifique. Vous ne connaissez pas la personne avant de la rencontrer, il n'y a pas d'enjeu. Votre enjeu, il est beaucoup plus global, c'est le chemin de la rencontre amoureuse, mais pas avec telle ou telle personne. Autre chose, soyez honnête et sincère sur vos ressentis et surtout partagez-les. Osez dire ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est comme ça que vous créez du lien. Et enfin... Soyez ouvert, intéressez-vous réellement à l'autre, plutôt que « oh là là, il faut que je sois en couple, il faut que je sois en couple ». Non, intéressez-vous à l'autre, dans ce qu'il est, et puis petit à petit, vous verrez si vous avez envie de poursuivre ou pas. Voilà, step by step et, et tout doucement.